J'ai entendu des noms. OK. C'est maintenant la période des questions. La parole à la chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Je veux commencer ce matin avec une question pour le ministre de l'Éducation. La semaine passée, le ministère de l'Éducation a issu de façon silencieuse des instructions pour les conseils, les conseils scolaires pour la réouverture pour que les enfants puissent être en dehors des classes. Euh, trois jours par semaine. Hier, euh, le porte-parole du gouvernement a dit qu'on n'était pas d'accord, on voulait que les enfants soient de retour cinq jours par semaine. Et c'était le Premier ministre lui-même qui l'a dit. Et si le Premier ministre ne comprend pas votre plan, comment est-ce que vous, vous attendez à ce que les parents et les enseignants le comprennent Réponse, ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Nous comprenons les défis incroyables relatifs à la COVID-19. Et sur les éducateurs et sur la santé des, la santé mentale des enfants. C'est pour cela que nous avons demandé au conseil scolaire d'apprêter trois scénarios pour répondre à tout toutes les manifestations qui pourraient avoir lieu dans, les, dans le contexte de l'école. Et c'est pour cela que nous essayons d'avoir un régime de formation pour les éducateurs et pour qu'ils soient mieux préparés pour ces défis uniques. Mais au-delà de cela, c'est un engagement qu'on a pris au cours des gens de la, de la province pour assurer qu'ils euh, sont au centre de ce qu'on fait et que nos enfants sont en sécurité. Et c'est pour cela que nous maintenons cette intégrité à, à, à, à l'apprentissage on s'appuie sur les conseils du médecin hygiéniste en chef complémentaire. Mais en fait, euh, il semble que le ministre des, de l'Éducation et le Premier ministre sont sur sont sur différentes planètes. Euh, hier, le Premier ministre a dit qu'il voulait que euh, le personnel d'assainissement dans les écoles ferme les écoles pour un jour et malheureusement, l'année la pass passée, des centaines de ces travailleurs ont été renvoyés. Le Premier ministre dit qu'il ne veut pas continuer de dire aux parents qu'ils ont besoin d'aide et qu'ils n'obtiennent rien. Mais quand est-ce que le Premier ministre va avoir un plan concret qui va non seulement ramener les enfants à l'école à l'automne, la mais aussi de donner au conseil scolaire l'aide financière dont ils ont besoin pour maintenir tout le monde en sécurité Réponse, c'est la priorité du gouvernement de maintenir la sécurité de tout le monde et on reconnaît que ces défis sont uniques pour tout le monde dans la province, surtout pour les parents. C'est pour cela qu'on veut s'assurer que les élèves sont en classe chaque jour. Mais avant de faire cet engagement, avant qu'une assemblée pourrait donner ce plan, il faut qu'on s'appuie sur les mesures de santé publique. Il faut des métriques qui donnent aux gens la confiance publique de faire cela. Et je pense que c'est irresponsable de ne pas vouloir suivre les conseils du médecin. Génie sans chef afin uh, de maintenir uh, cette sécurité. Alors, on a demandé au conseil scolaire de s'apprêter à trois uh, scénarios qui pourraient survenir au, au cours des 36 jours à venir dans le cadre des 30-60 jours à venir dans le cadre de la réponse de l'Ontario contre la COVID-19. Notre engagement est d'assurer qu'il y a des financements et de la formation nécessaire pour que nous assurons que les conseils scolaires travaillent avec nous pour que les choses soient bien faites. Question complémentaire finale. Les parents ont besoin d'un plan pour pouvoir embaucher euh, des, des enseignants et des travailleurs éducatifs. Ils ont désespérément besoin de réparations dans les écoles pour que les enfants soient euh, en bonne santé. Au lieu de ça, on a un premier ministre qui demande qu'il y ait euh, que les enfants soient euh, là cinq jours par semaine. Et rappel à alors, je suis désolé de vous interrompre, le ministre du sport, de, du, du patrimoine et de la culture ne peut pas crier à son collègue pendant la période des questions. On va ajouter du temps à l'horloge. Le ministre du tourisme est rappelé à l'ordre. Encore une fois, je donne la parole à la chef de l'opposition officielle. Je vous donnerai du temps additionnel. Merci beaucoup. Au lieu de ce qu'on a, c'est un Premier ministre qui parle de la réouverture des écoles cinq jours par jour, tout en leur demandant en cachette de faire le contraire. Le gouvernement de Ford doit agir selon ce qu'ils ont dit. Est-ce que le... le le Conseil scolaire de Toronto euh, pourrait avoir assez euh, d'argent pour embaucher des éducateurs euh, additionnels pour qu'on ait le retour des enfants à l'école cinq jours par semaine. Est-ce qu'ils vont appuyer sur la réponse Nous sommes prêts à garder les enfants en bonne santé. C'est pour cela qu'on a demandé au Conseil scolaire d'avoir trois scénarios différents pour pouvoir répondre aux réalités sur le terrain dans les 30, 60, 90 jours après euh, la pandémie. C'est pour cela qu'on a essayé d'avoir un plan en place pour garder les enfants en sécurité et assurer la continuité de l'apprentissage. Et clairement, on a vu dans différentes compétences, différents territoires, la réouverture des écoles ont eu plusieurs problèmes. C'est pour cela qu'on travaille avec le médecin hygiéniste en chef, avec les conseils, avec les différents partenaires fédé de, fédé euh, fédéraux pour assurer que tout le monde est en sécurité ici en Ontario. Merci. Prochaine question, chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup. Ma prochaine question est pour le Premier ministre. Hier les hôpitaux ontariens ont demandé au gouvernement de fournir un plan d'urgence pour assurer que les systèmes de santé est équipé pour une deuxième vague potentielle de la COVID-19. En réponse, le Premier ministre a insisté que la province était complètement préparée. Il a utilisé ces mots exacts il y a des mois quand il insistait que les compressions à la santé, pub... à la santé publique ne vont pas affecter la, la réponse à la COVID-19. Et aussi quand il a parlé de la zone de protection autour des, euh, des établissements de soins de longue durée où ils disaient qu'ils étaient prêts à euh, contrôler la COVID-19 et cela a coûté la vie de beaucoup de gens dans la province. Est-ce que le Premier ministre est, est prêt à révéler les détails de ces plans aujourd'hui? Ministre de la Santé, je veux assurer à la chef de l'opposition officielle que nous avons un plan d'urgence en place pour une potentielle deuxième vague et on a également la saison de la grippe qui arrive. Beaucoup de personnes qui sont dans des soins alternés et qui sont de retour à, à, à l'hôpital, dans les hôpitaux, parce qu'en ce moment, on sait que euh, dans, les, dans les foyers, on est passé de quatre, euh, quatre chambres à, à, à deux personnes par chambre. Et on essaye de, de gérer ça tout en euh, continuant de gérer également les, les, les opérations qui ont été euh, reportées pour essayer de créer de la capacité dans les hôpitaux euh, au cas où il y avait des éruptions majeures de la COVID-19. Heureusement, cela ne s'est pas survenu. On a... On n'a pas eu à gérer des situations comme ce qui s'est passé en Italie ou en Europe ou à New York. On est prêt à, à, pour une deuxième vague et je suis prête à donner plus de détails dans ma réponse complémentaire. Question complémentaire. L'assurance que le gouvernement a donnée la, la dernière fois n'a pas sauvé des vies et n'a pas arrêté la propagation de la COVID-19, surtout dans les foyers de soins de longue durée. Les hôpitaux ont fait face à des euh, ressources humaines euh, très importantes euh, dans euh, la prochaine vague et ils ont dit qu'ils sont euh, complètement euh, fatigués ils sont submergés. Et clairement, euh, le, le plan du Premier ministre euh, a suspendu indéfiniment leurs droits dans le projet de la 195 et il y a des mois, le, projet, le Premier ministre a dit qu'ils avaient un plan de ressources humaines pour aider ces travailleurs. Et au lieu de ça, on a vu les PSS qui ont été laissés à travailler pendant des mois et cela a créé évidemment des morts. Est-ce que le, le gouvernement est prêt à nous faire savoir quel est leur plan pour régler ces problèmes de ressources humaines dans la deuxième vague Réponse, nous sommes très inquiets par rapport aux problèmes de ressources humaines, surtout parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas été en mesure de revenir au travail euh, dans les foyers de soins de longue durée. Et on veut s'assurer qu'ils ont les ressources nécessaires et on veut s'assurer également qu'ils ont eu les ressources dans les, à court terme en permettant aux gens des hôpitaux euh, d'aller aider dans les foyers de soins de longue durée. En ce moment, nous, avons, nous, nous gérons 11 foyers par les euh, travailleurs euh, hospitaliers et nous avons d'autres 11 euh, foyers qui ont besoin d'aide et qui sont en train de recevoir de l'aide. On sait que ça sera difficile pour les euh, les travailleurs. Ils sont obligés de faire la navette entre les deux euh, foyers. On sait que c'est difficile. On sait qu'ils ne peuvent pas continuer pendant six mois sans une pause. Ils font face à des situations très stressantes et c'est quelque chose que nous avons pris en compte alors que nous euh, augmentons accélérons nos ressources pour euh, se préparer pour euh, une saison de grippe euh, très euh, occupée et que nous essayons de rattraper, rattraper les, les procédures chirurgicales reportées. On veut s'assurer que euh, les travailleurs ne sont pas complètement submergés mentalement et physiquement. On veut s'assurer qu'ils restent au travail et qu'ils soient en bonne santé. Question complémentaire finale. Encore une fois au Premier ministre, le gouvernement dit que l'Ontario est prêt pour toute urgence d'une deuxième vague et ce serait un peu plus euh, Crédible si ce n'était pas ce que le gouvernement avait déjà dit à la première vague, que ce soit euh, les, des patients dans les foyers de soins de longue durée qui sont euh, laissés ignorer sans personnel ou les parents qui attendent des services de garde pour retourner au travail. Trop souvent, euh, les, les revendications du premier ministre n'ont pas euh, répondu à la réalité. Quand est-ce que le gouvernement va euh, publier ces détails pour que le public sache exactement ce qui se passe et les détails du plan pour? Régler une deuxième vague potentielle? Réponse. Merci pour la question. Mais nous avons publié des informations de façon publique chaque jour, virtuellement. Chaque jour, le Premier ministre publie ces informations, communique ces informations. Et moi aussi, je l'ai fait sur euh, le, le site de, du ministère de la Santé et je vais vous donner des détails. L'Ontario a 14 500 000, 14 711 000. Euh, personnes qui y vivent. On a eu 36 950 cas où euh, on compare à 8,5 millions de personnes au, au Québec où il y a eu 000, 56 730 cas et 660 cas euh, par 100 000 pour 100 000 personnes. D'autres cas, on peut également... On peut également prendre, par exemple, la Floride, où il, y a eu 21 millions, où il y a 21 millions de personnes et il y a eu 291 000 cas de la COVID-19. Les statistiques témoignent de notre travail. Notre plan marche. Et s'il y a une deuxième vague, on sera préparé pour ça également. Prochaine question. chef de l'opposition officielle, merci beaucoup. Ma prochaine question est pour le Premier ministre, mais je dois rappeler à la ministre qu'on a vu plus de 1 830 aînés qui ont perdu la vie dans les foyers de soins de longue durée et l'Association des hôpitaux de l'Ontario disait qu'ils n'étaient pas préparés. Alors, elle devrait prendre cela en compte. Le maire de Toronto hier a répété ses avertissements s'il n'y a pas d'aide d'urgence, les services essentiels seront compressés. Le plus longtemps on attend des financements, le plus il y aura des compressions. Le Premier ministre a, a revendiqué qu'il était d'accord avec le maire hier et qu'il serait prêt à donner les fonds euh, venant d'Ottawa. Est-ce que le Premier ministre a... Un, temps, un plan clair pour la municipalité plutôt que de simplement passer le contrôle à Ottawa. Réponse, je remercie la, la chef de l'opposition pour ses commentaires. Chaque jour, on a, on a eu des appels au téléphone au sujet de notre plan excellent. On est très prêts. Mais je ne vais pas juste m'éloigner et laisser des milliards de dollars sur la table. On a des consultations chaque jour et on est en communication constante avec le maire Tory. Je suis d'accord avec ce qu'il a dit la dernière fois. Nous avons besoin d'un plan national pour les municipalités et c'est exactement ce qu'on fait. On se bat pour les, 440, les 144 municipalités chaque jour et oui, on a besoin de l'aide du gouvernement fédéral. Question complémentaire. Hier, j'ai rencontré le maire de Mississauga et plus tard aujourd'hui, le comité de finances va entendre l'association des municipalités de l'Ontario au sujet de l'impact de la COVID-19. Le message était constant et c'était clair. Les municipalités ne peuvent pas... Euh, se charger de ces coûts seuls. Ils ont besoin de l'aide financière, des de, de, de financements opérationnels de la part du gouvernement fédéral, fédéral et provincial. Sinon, il y aura des compressions aux services municipaux. Ce n'est pas, pas seulement la responsabilité du gouvernement fédéral, c'est également la responsabilité du gouvernement provincial d'ouvrir les coffres et d'aider les municipalités. Alors, indépendamment de ce que le gouvernement fédéral décide de faire, est-ce que le, le Premier ministre maintenant promettra aux Ontariens que les municipalités ne seront pas forcées à encourir les coûts de la Covid-19 et que ce Premier ministre fera son travail et, aider, et aidera nos municipalités comme il devrait le faire. Rappel à l'ordre. Réponse à travers vous, Monsieur le Président. Je ne sais pas si la chef de l'opposition ne m'écoute pas, mais on a fourni déjà 400 millions de dollars aux municipalités. Et et on, on, on a plus d'argent qui va arriver, mais en ce moment, on est en communication complète avec le gouvernement fédéral et je pense qu'ils font un bon travail, ils font de leur mieux pour aider toutes les provinces. Et on a eu des conversations remarquables. Et avec un peu de chance, très tôt, on aura une entente. Mais encore une fois, on veut avoir une entente qui représente toutes les 404, 444 municipalités, pas seulement nos, nos municipalités ici, mais les 444. Prochaine question, député de Kitchener-Starkoka. Merci. Ma question est pour le Premier ministre, mais avant de commencer, j'aimerais le remercier d'être venu à Waterloo hier et avoir passé du temps là-bas et avoir rencontré certaines de nos entreprises locales. Nos priorités en tant que gouvernement ont toujours été claires. On va tout faire pour assurer la sécurité et le bien-être des gens de la province, tout en faisant tout pour relancer notre économie de la façon la plus efficace et sécuritaire possible. Et pour notre réponse initiale à la COVID-19, nous avons déclaré l'état d'urgence pour que notre pro province continue d'avancer. On est dans cette position parce que tous les Ontariens ont fait le choix d'agir de, de façon responsable et de traiter tout le monde avec respect. Que ce soit le port de masque, tra le travail à la maison, euh, ou euh, le respect des mesures de santé publique Est-ce que euh, le Premier ministre pourrait partager avec nous la prochaine phase de réouverture euh, des différentes régions de la province à Réponse, je veux remercier le député euh, pour sa question et pour les autres députés euh, de la région de Waterloo. On a eu une excellente visite là-bas. Ce sont des gens qui sont responsables de, du transport des biens d'un de, point A à un point B. Et euh, c'est euh, une entreprise qui crée des millions de masques N95 chaque semaine et c'est une compagnie qui s'appuie sur l'automatisation. Puis ensuite, on a à Shaver. Shaver également euh, qui est passé au réoutillage. Ils ont euh, fabriqué des, des, des masques et en, en juin, euh, l'Ontario a créé 378 000 emplois et compris euh, 60 000 en, nouveaux emplois dans le secteur euh, de la fabrication. Et c'est ce qu'on a fait hier. On veut euh, ramener la fabrication en Ontario, une fois pour toutes. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois au Premier ministre, c'était des nouvelles très, en, très enthousiastes pour euh, mes... Mais comme étant dans la région de Waterloo, avec l'avancée vers la, la phase 3, nous savons que cela va inclure la prolongation de plus de limites. Ce sont nos efforts collectifs qui font que uh, l'Ontario est dans une bonne position pour faire face à cette pandémie mondiale qui a coûté la vie à beaucoup de personnes dans d'autres parties uh, au-delà de nos frontières. Est-ce que le Premier ministre peut nous informer quels types d'opérations seront permises à reprendre dans la phase 3 et quels genre de mesures de sécurité et de santé seront en place Réponse, je remercie le député pour sa question. Dans la phase 3, on va pouvoir donner un autre, une autre stimulation à notre économie nous allons permettre à presque tous les, toutes les entreprises dans les espaces publics d'ouvrir de façon sécuritaire. C'est pour cela que nous sommes heureux d'annoncer l'ouverture de la phase 3, les restaurants, les opérations dans les bars, les centres de fitness, les services de soins personnels, ainsi que les, les cinémas et autres services d'activité récréative. Moi, j'ai eu un appel hier avec un, un jeune homme qui avait 2000 employés. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. J'ai eu un rappel à l'ordre. Député de Timmins, c'est rappelé à l'ordre. J'ai eu l'opportunité de parler avec un jeune homme hier. Il a 17 salles de gym dans la province et il a 2 000 employés avec des revenus de 46,6 millions de dollars. Et il va permettre à ces 2 000 employés de revenir au travail. C'est ce qu'on fait ici dans toute la province. Prochaine question. Un député de Davenport. merci, Monsieur le Président. Cette question est pour le Premier ministre. Monsieur le Président, tout le monde dans cette salle a été inondée de courriels de parents désespérés de partout dans l'Ontario qui disent que le gouvernement ne fait pas ce qu'il doit faire pour le retour des élèves à l'école. Jennifer, qui est une, parent, une, une mère de trois enfants, est inquiète que, euh, que l'école à temps partiel, combinée avec l'apprentissage en ligne, ne va pas permettre d'assurer la santé mentale de ses enfants steward de, de ma circonscription dit que euh, ce modèle hybride ne va pas permettre aux parents euh, qui travaillent de pouvoir retourner au travail. On leur demande l'impossible de choisir entre leurs revenus et leurs enfants. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'écoute pas? Réponse. Merci. J'apprécie que de nombreuses personnes euh, de nombreux parents en Ontario font face à des, des défis économiques et, et ils doivent choisir entre la santé mentale de leurs enfants et leur euh, travail. Et en tant que gouvernement, nous travaillons de façon étroite avec le, le médecin hygiéniste en chef pour assurer la sécurité des, des enfants en Ontario. On veut avoir un protocole en place pour cela. Et je, je l'ai réaffirmé, on veut que les enfants soient en classe, on veut qu'il y ait un modèle conventionnel en place, mais on veut s'assurer que notre, notre engagement premier est d'assurer la, la sécurité des enfants parce que le risque associé avec ces, ces modèles nous demande d'être préparés. On veut s'appuyer sur cette base. C'est notre engagement et c'est exactement ce qu'on va faire. Question complémentaire. Monsieur le Président, les Ontariens ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils sont restés à la maison et leurs actions nous ont permis de gagner du temps précieux. Mais le Premier ministre et ce gouvernement sont en train de perdre ce temps. Ils laissent les parents dans le doute au sujet de l'éducation de leurs parents pendant qu'ils regardent des annonces Quotidienne au sujet de la réouverture des clubs de golf et des casinos et des bars, nous avons seulement six semaines. La, le temps passe et on ne sait toujours pas. On ne sait toujours pas c'est quoi le plan à l'avenir. J'ai introduit une motion qui demande au gouvernement. Député de Mississauga East doit elle doit être rappelée. Alors, il y a d'autres députés également qui étaient en train de hurler. Non. La prochaine fois, je vais devoir vous rappeler. Alors, l'état d'urgence dans la province de l'Ontario, c'est pour cela qu'on est ici en juillet. Redémarrer la pendule. J'allais dire, et j'espère qu'ils vont écouter maintenant, j'ai introduit une motion qui demande au gouvernement d'embaucher de, plus d'éducateurs pour des classes plus petites, des, des nettoyeurs qui vont permettre de maintenir le contrôle de l'infection. Est-ce que le Premier ministre va finalement adopter notre motion et faire ce qu'il doit faire pour assurer un retour sécuritaire pour tous les élèves en septembre Ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, nous croyons que ce n'est pas une proposition optionnelle. Nous pouvons relancer l'économie tout en ayant une éducation de qualité. Je l'ai dit à la députée de l'opposition, notre. Le plan, c'est de ramener les, les gens au travail, tout en maintenant la confiance, le, le sentiment de confiance dans le marché. On veut s'assurer également qu'on est prêt pour tous les scénarios possibles. On a parlé de la, de la, de la possibilité d'une deuxième vague. On doit être préparé. Il n'y a, a personne de ce côté de la Chambre qui aimerait avoir une option en ligne plutôt qu'une option conventionnelle. On l'a dit en tant que législateur, on a... Euh, la responsabilité d'assurer que les enfants restent en bonne santé indépendam indépendamment des défis qui surviennent. Et c'est ce qu'on va faire. Merci. Prochaine question. Député de Ottawa Centre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors que le Premier ministre est en train de jouer sa version de « Où est Waldo ce, ?» cet été, les parents et les enfants partout en Ontario seront en train de chercher... Pas, ils ne cherchent pas le premier ministre, mais plutôt un plan pour un retour total des écoles en, pendant l'automne. Et ils ne vont pas le trouver. Il n'y a aucun plan pour les éducateurs, aucun plan pour plus d'espace pour l'éducation, pas de plan pour l'aide pour les élèves handicapés. Non seulement ça n'existe pas, mais on a également besoin que les familles aient un plan pour que l'économie soit relancée. Quand est-ce que le Premier ministre va établir un plan pour que les élèves reviennent à l'école à temps plein, en automne, dans des classes qui sont plus petites et plus sécurisées? Merci. Réponse, ministre de l'Éducation. Merci. La Seule chose que le député de l'opposition cherche, c'est euh, l'objectif de cette assemblée après à des décennies d'inaction. De, de, nous, on veut s'assurer qu'on est prêt pour toutes les circonstances, pour fournir de l'éducation de qualité, pour assurer que chaque élève a une expérience qui est, qui est remarquable dans, indépendamment de la province, de la région d'où il vient, ici dans la province. Notre plan est d'assurer que le financement continue et que nous écoutons les consultations et les recommandations de la, du médecin hygiéniste en chef et on veut s'assurer que les tra les, les conseils travaillent avec nous pour assurer cela. Complémentaire, ici, on est en train de, de transférer entre Waldo et Dora. Le médecin hygiéniste en chef, docteur, Dr. Vera Hetch de ma circonscription, a dit qu'il fallait un plan où on donnait la priorité aux élèves, on assurait la, la sécurité des élèves. Mais voici où le bas blesse. Ils ne vont pas être en mesure de faire cela, à part si le Premier ministre leur donne les ressources et les investissements dont ils ont besoin pour réduire les salles de classe et les rendre plus sécurisées. À ce jour, le Premier ministre n'a pas établi de plan pour faire cela. Alors, à travers vous, Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre est prêt à faire ce qui est bien pour nos enfants, nos familles et notre économie Investir dans un plan qui va ramener les, les élèves à l'école à temps plein cet automne Ministre de l'Éducation. Merci. Monsieur le Président, j'aimerais juste réaffirmer aux députés de l'opposition que le gouvernement travaille de façon étroite avec le médecin hygiéniste en chef pour assurer la sécurité des élèves. On a annoncé aujourd'hui euh, qu'on aura euh, une subvention pour les besoins des élèves et que nous allons transférer le fi des financements dans, les, dans chaque conseil scolaire, dans chaque région. On reconnaît euh, que c'est quelque chose à faire et on travaille avec le médecin hygiéniste pour assurer qu'on a les ressources en place et, et le personnel en place pour assurer la sécurité des élèves. On a trois scénarios pour répondre à trois réalités qui pourraient survenir. Il s'agit de maintenir la sécurité des enfants tout en euh, continuant de répondre aux défis qui sont soulevés. Prochaine question. Député de Tobago, Lakeshore. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, ma question est pour euh, le... le la ministre associée de, du Transport, euh, je veux la remercier pour euh, sa défense, euh, pour avoir euh, maintenu, maintenu euh, le déplacement à Toronto et, et dans la région des Tobico. Nous savons que le, le plan... Euh, en ce moment, joue, Le plan de transport en ce moment joue euh, un bon rôle dans le transport et le déplacement des, des biens et des personnes ici en Ontario. Cependant, la COVID-19 a affecté euh, tous les secteurs de notre économie, y compris le secteur de la construction. Est-ce que la ministre peut nous dire qu'est-ce que le gouvernement fait pour assurer que euh, les projets actuels de construction d'autoroutes de, euh, qui étaient déjà en place avant la pandémie pourront être construits le plus rapidement que possible Réponse. Je remercie. Merci la députée de Etobicoke Lakeshore pour avoir travaillé de façon diligente pendant cette pandémie. C'est un plaisir de travailler avec elle. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Notre réseau d'autoroutes provinciales ont assuré le déplacement des biens et des personnes pendant la pandémie. Avec la COVID-19, nous avons saisi l'opportunité de voir comment on pouvait accélérer le travail sur 51, 51 des autoroutes et des ponts ici, dans la province, sur l'autoroute 401 et 400 et pour éviter tous les retards. La pandémie nous a rappelé à à quel point euh, l'Assemblée la, est importante pour le réseau de l'autoroute et à quel point on doit continuer d'investir là-dedans. Euh, Question euh, complémentaire. Merci beaucoup pour cette réponse et je suis très heureuse de voir que le gouvernement prend les mesures nécessaires pour euh, éviter tous les euh, retards dans les projets de construction si importants. Et je suis d'accord, il faut continuer de rester sur la bonne voie avec ces projets. La semaine passée, le gouvernement a annoncé un plan de construction d'autoroutes plus rapides tout en retirant les fardeaux administratifs et des réglementations, ainsi qu'un investissement de 2,6 milliards de dollars pour accélérer la prolongation et, et la réparation de ces autoroutes est-ce que la ministre peut nous dire comment ce plan va se faire de façon plus efficace c'est excellent de lancer des projets qui sont déjà en cours et il faut travailler plus vite pour les projets nouveaux. C'est pour ça que le 197 si adopté, va euh, accélérer les projets pour commencer les projets, par exemple élargir la route 3, 17 et 69. Le processus existant, ça ajoute au délai, le la paperasse, ça peut prolonger jusqu'à 12 mois l'approbation. Nous croyons que les propriétaires ont le droit de se faire entendre. Ça ne va jamais Changer. Et c'est pour cela que nous développons une, un processus euh, euh en manière euh, opportune. C'est pour ça que nous voulons aller l'avant euh, et de faire progresser la province. Question suivante, euh, député d'Essex. Merci. Euh, ma question pour le Premier ministre. Euh, depuis euh, deux jours, euh, euh, le gouvernement refuse de, de répondre aux questions concernant le, les contrats pour le dépistage COVID-19 pour une entreprise privée, une nouvelle entreprise qui n'a pas d'expérience dans euh, ses services enfin, par avant euh, euh, au-delà d'un mois et euh, ne, vous pouviez faire appel au personnel de la santé publique, les déplacer, les réaffecter, c'était l'idée de l'ordre d'urgence. De, de là, le gouvernement dit que le contrat euh, a été euh, alloué euh, dans un processus ouvert. Est-ce que vous pouvez nous montrer, nous prouver cela, pour que le public puisse voir les résultats? Euh, Premier ministre adjointe, ministre de la Santé. Nous avons déjà répondu à cette question deux fois. Pour être clair, Santé Ontario, une organisation indépendante, a été responsable de, de l'octroi de contrat à Switch Health avec le besoin accru de dépistage dans le Windsor-Essex sur les fermes. Il fallait agir. Nous avons agi. Santé Ontario a demandé aux, nous reçu des propositions de 15 euh, fournisseurs et suivant les processus habituels, euh, Santé Ontario a évalué les différentes propositions d'après les critères normaux. Switch Health s'est euh, avéré le meilleur candidat. Et de manière diligente, et efficace. C'est pour ça qu'ils ont eu le contrat. Et encore une fois, Président, je veux être clair que son contrat a été euh, euh, octroyé euh, d'après euh, les procédures habituelles par Santé Ontario. Question complémentaire. Alors, que le contrat soit public, euh, laissez-nous voir. Le ministre sait que. Euh, le bureau euh, du coroner avait offert d'organiser euh, des unités euh, mobiles, des pistages. Il n'y a pas eu de réponse, ça n'a pas été ordonné par le ministre de la Santé ni par Sandé Ontario. Nous aurions pu euh, utiliser les ressources euh, plus tôt. Euh, soyons clairs, euh, c'est évident ce que pensent euh, le Premier ministre et le ministre de la Santé euh, sur les fonctionnaires, surtout lorsqu'il y a un lobbyiste euh, ami qui euh, fournit euh, des propositions. Il n'y a pas de détails sur l'octroi de ce contrat. Le gouvernement renvoie toutes les questions à Santé Ontario. Nous savons simplement que euh, est, euh, le le, cette entreprise, c'est le créateur euh, du, euh, du canal YouTube sur le Premier ministre. Juste à, euh, maintenant, il y a très peu de, de, de, de travailleurs sur, le fer, sur les fermes qui ont été dépistés. Est-ce que vous, vous allez publier les détails sur ce contrat, ministre de la Santé euh, je veux rassurer les Ontariens que les dépistages sur site, ça se fait dès le premier jour en conformité avec, euh, et en collaboration avec l'unité de santé publique, avec le Dr Hire et, et avec euh, ces différents contrats pour nous assurer que les bonnes personnes sont envoyées. Nous avons déployé des, des dépistages mobiles et un centre de dépistage mobile à Limingdon. et euh, ils viennent maintenant, ils y vont euh, et ils nous ont renversé la situation. Euh, et ils nous ont dépistés. Il fallait faire plus. C'est pour ça que nous avons demandé des propositions. Il y a eu 15 propositions. Nous allons évaluer chaque proposition en conformité avec... Mes excuses à la ministre de la Santé, les processus habituels d'approvisionnement ont été suivis, les contrats, les propositions évaluées avec les critères habituels Switch Health. Ontario Santé a décidé que Switch Health pourrait agir de manière efficace et rapide pour répondre aux besoins tels que définis dans l'offre dans la demande. Euh, député de Guelph, euh, question pour le Premier ministre. Euh, tous les députés savent que les parents euh, sont stressés euh, quant à la santé mentale de leurs enfants et leur réussite scolaire, euh, si les écoles n'ouvrent euh, pas à plein de temps euh, pour l'automne, mais les entreprises sont stressées également. J'ai parlé à beaucoup de, de propriétaires d'entreprises euh, qui disent que nous ne pouvons pas ouvrir l'économie si les enfants n'ont nulle part où aller euh, cet automne. Ils s'inquiètent d'une exode massive des femmes du lieu de travail. L'éléphant dans la salle, Président, c'est euh, l'argent. Est-ce que le gouvernement va investir ce qu'il faut pour que les enfants puissent euh, faire leur entrée en sécurité? Plus de personnel, plus d'espace, euh, des protocoles de ménage. Et ce sont des investissements dans l'avenir de nos enfants. Le Premier ministre a dit qu'il dépenserait tout ce qu'il faudra pour répondre à la pandémie. Ben, euh, Est-ce qu'il va faire tout ce qu'il faut pour investir dans l'avenir des enfants pour qu'ils puissent reprendre leurs études? Le ministre de l'Éducation, merci euh, au député d'en face pour euh, sa, sa lettre qui m'a écrite euh, hier à, cette, à cet égard. Le premier ministre a été clair, il fera tout ce qu'il faut pour que les enfants euh, soient protégés. C'est pour ça que nous avons alloué des fonds supplémentaires aux commissions scolaires. Nous avons demandé euh, une formation de, euh, professionnelle pour tous les éducateurs. Nous savons que ces défis sont uniques, Le nous avons l'obligation de réaliser cet objectif. Nous en travaillé avec les médecins hygiénistes, avec les commissions, avec le partenaires dans l'éducation, avec les parents pour avoir une continuation de l'apprentissage dans un environnement sécuritaire pour tous les enfants. Question complémentaire. Merci pour la réponse, mais euh, en fin de compte, euh, euh, tous les parents, tous les élèves, euh, tous les enseignants savent que l'argent alloué par l'argent, est insuffisant pour euh, rouvrir en sécurité les écoles. Non, je vais essayer d'expliquer cela de, de manière à ce que le Premier ministre ex, euh, comprenne. Les entreprises sont d'être pour faire les investissements à long terme, pour la réussite de leur... Euh, entreprise. parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de retours sur l'investissement. Et investir dans nos enfants, c'est exactement la même chose. C'est maintenant le moment euh, pour, euh, non pas éviter la dette, sinon d'investir vraiment dans l'avenir de nos enfants, parce que le retour sur cet investissement, c'est hors de prix. Et donc, euh, euh, je vous demande... Euh, je demande au ministre de l'Éducation, est-ce que le Premier ministre va euh, faire tout ce qu'il faut, dépenser tout ce qu'il faut pour protéger l'avenir de nos enfants, à, pour que les enfants puissent euh, assurer une rentrée, euh, avoir une rentrée euh, sécuritaire. Le ministre de l'Éducation, merci, président. Comme le Premier ministre l'a souvent dit, euh, nous allons faire tout ce qu'il faut pour euh, que les enfants à l'école soient euh, en sécurité, et c'est ce que nous allons faire. Et concernant le contexte du financement, nous avons annoncé jusqu'à maintenant 630 millions de plus d'investissements, beaucoup d'investissements nouveaux nets pour les commissions. Chaque commission a ses investissements. Ses investissements. Voilà le du financement de la formation. Nous savons qu'il faut prendre des décisions sur le conseil des médecins des hygiénistes pour que nous puissions peut-être avoir des possibilités des de phases 30, 60, 90 jours. Nous travaillons avec les experts en santé, avec le Dr Williams, avec la table du gouvernement pour offrir une formation, un investissement pour que tous les étudiants soient sécuritaires. Merci. Question suivante. Député de Mississauga-Est-Coxville. Merci, Président. Ma question pour le ministre du patrimoine, du sport, de la, du tourisme et de la culture euh, ces quatre dernières semaines, nous avons vu qu'il y a plus de 240 entreprises euh, de l'Ontario euh, qui ont témoigné devant le comité permanent des finances et des affaires économiques, euh, y compris des représentants des, des arts du spectacle euh, qui, ont, euh, qui ont souligné l'importance euh, sociale et culturelle, économique de ce secteur. Nous avons entendu le festival show de TIFF et de Pride de Toronto et beaucoup de dirigeants euh, du cette heure, président, Le message a été clair. L'importance économique et culturelle du théâtre en direct et du spectacle, c'est critique pour le tourisme et pour notre euh, économie. Euh, en général, ministre, puisque nous passons à la phase 3, Qu'est-ce qui va être la nouvelle situation normale pour le secteur du spectacle? Euh, ministre du patrimoine, euh, du sport, de la culture euh, et du tourisme, merci aux députés de M. Coxwell euh, euh, et, et C'est le comité qui a su que les 75, 75 milliards de dollars. Euh, euh, que vaut le secteur, a perdu plus de 100 millions de dollars avec euh, la COVID. J'ai visité le millions de dollars Macmillan, euh, ils vont rouvrir le 31 juillet. Je vais aller aujourd'hui euh, au Musée des Beaux-Arts de Hamilton pour les soutenir avec un investissement supplémentaire. Ces secteurs ont été écrasés par le COVID et, et c est, c est, c est, ça m'énerve d'entendre parler de Dora de Explorer, et Waldo, Where's Waldo? Tous les députés, y compris le livre de l'opposition, le livre du Parti libéral dans la Chambre devraient faire ce que fait le premier ministre, que ce que fait le gouvernement, c'est-à-dire traverser les provinces pour Merci. Euh, Merci. Euh, Merci. Euh, relancer l'économie, comme nous avons pu le faire avec le conseil du, du médecin hygiéniste. Chef. Nous allons soutenir ce secteur. Merci. Toujours question complémentaire. Merci, Président. Le ministre a expliqué l'importance des arts du spectacle et du loisir, tout en soulignant l'importance de la réintroduction de la confiance des consommateurs pour une phase 3 sécuritaire. Le secteur du spectacle génère beaucoup d'argent pour les Ontariens. L'importance de ces secteurs, de ces industries, montre que la culture seule vaut plus de 25 milliards de dollars. et euh, plus de 285 000 emplois. Le Festival international du film de Toronto euh, génère plus de 200 millions de dollars d'activités économiques euh, pour le tourisme et l'hospitalité. Et euh, il y a plus de 850 millions de personnes euh, qui euh, suivent euh, ce festival et attirent des millions de visiteurs euh, ces dernières années. Il est, il n'y a pas besoin de rappeler l'importance de ce secteur pour l'Ontario. Ministre, quels sont les soutiens que nous offrons à ces secteurs pour surmonter la crise de la COVID? Ministre du patrimoine, merci, Président. Excellente question parce que je crois que c'est important. Nous avons fait face à la crise de, de santé, la crise de, de COVID pour que les gens puissent retourner dans la communauté reconnecter avec les choses qu'ils qui vont aimer. Euh, notre province, le, le tissu social, sport, loisirs, culture attaquée, tout comme le système de la santé ces derniers mois. Et il faudra longtemps pour euh, rétablir la situation. Nous avons donc investi plus de, plus de 300 millions de dollars dans des soutiens directs pour la culture et le spectacle, euh, plus de 200 millions de dollars pour le Conseil des arts du Canada et pour le Fonds des attractions culturelles et puis la Fondation Trillium. J'ai rencontré également euh, Maple Leaf Sports euh, euh, pour parler. Et vous savez que euh, puisque nous investissons beaucoup dans le, les loisirs, les spectacles, euh, nous avons euh, rempli euh, euh, des hôtels avec euh, les sportifs. Nous progressons lentement et c'est pour cela que l'Assemblée doit exprimer sa confiance dans ce secteur. Question suivante. Député de St. Catherine. merci, Président. Ma question pour le Premier ministre. Alors, CTV a... Euh, euh, indiqué qu'à peu près euh, 124 euh, branches de la Légion vont fermer a 127 euh, qui vont face à des difficultés financières. Il y a plusieurs mois, euh, euh, les Légions ont exprimé au Premier ministre que la pandémie a créé des risques financiers et qu'il y a des Légions qui vont devoir fermer de manière permanente. La semaine dernière, il a répondu. Et pourtant, il semble que vous n'avez pas compris euh, euh, ce que demandaient les légions. Les légions demandent des soutiens pour les coûts opérationnels. Vous les avez ignorés à la place. Vous les avez, euh, vous leur avez signalé le. Le, le programme pour les euh, personnes âgées, ils n'ont pas demandé cela. Et puis, puisque le membres ne sont pas simplement les personnes âgées, il y a mon fils, par exemple, euh, qui, euh, qui, il faut rappeler euh, le service dans la guerre de Corée et autres, les autres opérations militaires. Euh, euh, il y a tous les anciens combattants du Canada. Est-ce que le gouvernement veut aider tous les anciens combattants et toutes les légions euh, pour euh, leurs opérations? Ministre du patrimoine. Euh, excellente question. J'aimerais remercier le député d'en face pour son sacrifice et pour le sacrifice de son fils. Nous avons déjà discuté de cela. Et euh, c'est véritablement un, un héros canadien. Je le, je le respecte, je la respecte. Je vois que tous les députés veulent dire merci à le député. Moi, je suis euh, membre d'une légion, une des légion, légions les plus jeunes, mais qui a la croissance le plus rapide également, parmi celles les, ceux qui croissent ceux qui le, le plus rapidement. Mais, euh, je peux vous dire que c'est une question très importante que j'ai soulevée avec mon collègue fédéral, le ministre du Patrimoine, Monsieur Guevaux, et, et nous avons travaillé avec à faire, euh, des anciens combattants au euh, Canada. J'ai passé beaucoup de temps à soutenir nos anciens combattants, et, dont mon mari et euh, qui a été envoyé dans le combat en, en Afghanistan. Il faut reconnaître leurs contributions, les contributions de leurs famille. Je parle souvent de, de cet endroit comme un endroit où nous pouvons discuter simplement à cause des sacrifices des générations dans le passé. Donc je vais travailler avec le DPD d'en enfin, face, je vais tenir compte de ces soucis et je vais défendre au niveau national euh, euh, les intérêts des anticombattants. Une question complémentaire, député de Scarborough Southwest, merci, Président. Ma question pour le Premier ministre, les légions dans Scarborough Southwest et à travers la province offrent tellement à leurs membres, euh, aux personnes âgées, aux anciens combattants, offrent des services excellents, offrent des espaces loués, euh, des espaces sécuritaires, réunissent des activités, fêtes, anniversaires, mariages... Euh, et comme d'autres organisations, euh, les légions ont du mal à faire face à la crise COVID dans ma circonscription et à travers la province. Des légions sont laissées sans aide de la part du gouvernement. Le président de la légion a dit au premier ministre, les branches de la légion qui sont littéralement en train d'aider à sauver des vies, à améliorer des communautés, ont du mal à, à, à, à continuer de, de fonctionner. Nous avons la responsabilité de protéger les légions qui sont une plaque tournante pour les communautés. Est-ce que le gouvernement va s'engager aujourd'hui à aider tous les anciens combattants, à toutes les légions avec leur demande d'aide de, pour les opérations le ministres du Parti moine? Merci encore une fois, excellente question et comme je dis, c'est quelque chose de très, très important. Le ministère, le gouvernement s'engage vis-à-vis des vétérans. Nous sommes engagés vis-à-vis -vis ceux qui servent dans une capacité quelconque en première ligne, surtout dans les milieux. Dans les forces armées. Nous nous engageons donc à, à, à, à, concernant le mémorial pour l'Afghanistan devant l'Assemblée et nous allons euh, également une ligne gratuite pour les les vétérans. Je suis, euh, euh, euh, nous avons désigné une partie euh, de, de la route 400 qui a été désignée par le gouvernement précédent. Euh, euh, Comme autoroute des héros. nous avons toujours soutenu les vétérans. Nous avons toujours eu une relation excellente avec les légions à travers l'Ontario. Nous nous engageons à travailler euh, avec les députés d'en face et avec les, les euh, collègues au niveau fédéral surtout euh, pour défendre les légions et les vétérans, souvent les légions locales. Et moi, j'ai rendu en Nouvelle-Écosse rurale. La Légion est vraiment le centre de la communauté. C'est un lieu de rencontre qu'il faut euh, protéger. Ils nous ont travaillé euh, au sein du ministère pour soutenir les Légions. Question suivante, député de Whitby. Merci, Président. Ma question pour le ministre associé de l'Énergie. Cette semaine, notre gouvernement a annoncé que bien des régions de la province vont passer en phase 3 de la, de la, de la, prise, de la reprise. Beaucoup Canadiens-ontariens sont optimistes concernant la reprise. Euh, mais il y a des gens qui euh, ont eu du mal à payer leur euh, facture euh, d'électricité. Est-ce que le ministre euh, voudra, voudra nous dire comment euh, nous allons aider les gens qui ont du mal à payer euh, leurs factures euh, dans le contexte de la reprise après le COVID? -19? Ministre de l'énergie, le euh, ministre associé, merci aux députés de Wetby pour la question et pour euh, les gens de Wetby ses efforts et en tant que WIP du gouvernement, nous continuons de soutenir. Les petits consommateurs, les petites fermes face à la COVID nous ont ouvert lundi euh, les demandes pour le programme d'aide euh, COVID. Nous offrons 9 millions de dollars pour aider les familles avec un paiement unique pour payer des, des, des factures en retard pendant la période COVID-19. Les Ontariens peuvent demander euh, euh, cette subvention auprès de leurs euh, fournisseurs locaux. Et puis ce, ce gouvernement nous a cet été 8 millions de dollars pour aider les petites entreprises qui ont du mal à payer leurs factures suite à la COVID-19 en plus de la prolongation de l'interdiction de des déconnexions d'hiver jusqu'en juillet 2021, ce qui garantit que personne n'aura déconnexion de gaz ou d'électricité pendant cette période incertaine. Et nous soutenons tous les Ontariens dans le contexte de, de la reprise après la covid Question complémentaire. Merci, président. Merci au ministre associé de l'énergie pour cette réponse. Depuis quatre mois, l'Ontarien euh, font des sacrifices, euh, travaille très dur pour, enfin, malgré la pandémie euh, COVID-19. Ces sacrifices comprennent passer plus de temps à la, à la maison. Euh, et des fois, ils consomment donc plus d'électricité. Est-ce que le ministre voudrait bien le ministre associé voudrait bien indiquer quelles sont les mesures adoptées par le gouvernement pour aider les, les Ontariens à payer leurs factures d'électricité pendant la pandémie? Ministre associé de l'énergie, encore une fois, merci aux députés de Whitby. Nous remercions les Ontariens pour avoir suivi les conseils des experts en santé pour la distance sociale, rester à la maison, ça veut dire consommer plus d'électricité pendant la journée. Donc je donc, investit 175 millions de dollars pour euh, avoir euh, les prix euh, de, euh, des périodes de basse consommation pendant les 60 premiers jours de l'urgence. Nous avons suspendu les taux au euh, moment de la journée et nous avons un tarif fixe valable 24 heures sur 24 jusqu'au 21 octobre 2020. Et nous allons également donner aux électeurs ou euh, un, un choix sur le type de facturation selon leur mode de vie. Nous savons que la COVID a transformé la vie pour les Ontariens. Comment ils utilisent l'électricité? Nous avons adopté une mesures pour les aider à faire face à la COVID, et pour leur offrir une flexibilité. Ils sont toujours notre priorité. Une question suivante. Merci. Ma question pour le premier ministre. Il y a trois semaines, on vous a demandé de... Votre avis sur l'énorme différence de prix entre euh, le gaz pour les consommateurs dans le nord et dans le sud de l'Ontario, vous avez dit que c'est injuste. Je suis d'accord. Les entreprises de gaz veulent simplement faire payer plus cher. Je suis d'accord. Vous avez dit que la province est au courant de la situation et je vais vous citer, je vais citer ce que vous dites. Notre ministre de l'énergie, il, il est... Ils maîtrisent bien le dossier. Ils nous ont demandé de explication, des explications auprès des compagnies de gaz. C'est inacceptable que les gens payent 20 à 30 plus dans le Nord pour le gaz. Euh, est-ce que le Premier ministre a demandé des explications auprès des entreprises de gaz? Euh, si oui, est-ce que vous voulez bien dire quelle a été la réponse? Euh, avant de demander une réponse, je vais demander aux députés de parler à travers la présidence. Euh, leader parlementaire du gouvernement. Comme vous le savez, merci. Nous prenons très au sérieux cette différence. Nous constatons à travers le Canada l'effet de la COVID-19 sur nos travailleurs dans le secteur du pétrole, mais plus important sur le nord de l'Ontario. Et je sais que le ministre de l'Énergie a demandé au bureau de la Conférence des précisions. Il a été très clair en déclarant qu'il qu a été très euh, préoccupé par les différences de prix et simplement à cause de la pandémie, enfin, la, les prix ont quand même un peu baissé. Ça ne veut pas dire quand même que le gouvernement euh, a oublié cette différence, mais en même temps, euh, je... je je suis certain que euh, les députés d'en face vont remercier les gens du secteur de l'énergie qui ont fait tellement pour euh, permettre à l'économie de, de, de continuer de croître euh, en sommes en Ontario, sinon à travers le Canada. Question complémentaire, euh, président, euh, que, le premier n'a pas dit que le ministre allait euh, consulter le gouvernement fédéral. Il a dit que lui, il allait contacter les compagnies de gaz pour savoir euh, pourquoi le prix a augmenté. Depuis, le prix a augmenté encore 30 cents dans le nord de l'Ontario. C'est évident que ça ne va pas dans le bon sens. Donc, je vais poser la question plus précisément, encore une fois. Est-ce que votre gouvernement a demandé aux compagnies de gaz d'expliquer pourquoi les prix du gaz augmentent dans le nord de l'Ontario par rapport aux prix dans le sud? Et si oui, est-ce que vous allez nous dire quelle a été la réponse, euh, leader parlementaire du le gouvernement? Merci beaucoup, Président. J'espère que le député euh, va comprendre mieux. Nous avons euh, contacté les partenaires euh, et travers les compagnies euh, pétrolières, euh, mais il est très important euh, également de consulter le, le bureau de la compétition euh, du, du Canada. Euh, euh, évidemment, euh, il faut euh, consulter euh, avec l'autorité fédérale nous savons qu'il y a des, des, des prix, il y a d'autres régions du, du Canada qui se trouvent face à la même situation. Je suis certain que le bureau de la compétition va travailler avec nous pour que les gens dans le nord de l'Ontario et ailleurs, là où il y a des différences sur des zones rurales, euh, pourquoi il y a une différence de prix. Mais il faut également reconnaître l'extraordinaire... Travail fait par le secteur pétrolier, la création d'emplois, par exemple, en Ontario et à travers le Canada, et c'est un élément important pour la création d'emplois, pour la croissance économique depuis des dizaines d'années. Merci. Question suivante. Député de Brantford. Euh, merci, euh, merci. Question pour le ministre de l'Environnement, de la Préservation de la Nature et des Parcs. Depuis des dizaines d'années, avec le gouvernement précédent, les, les projets ont été imposés sur des communautés qui n'en voulaient pas. Malheureusement, il y a eu très peu que les municipalités pouvaient faire pour euh, euh, s'opposer à ces euh, projets. Ils n'ont pas été consultés euh, souvent. Par exemple, de nouveaux... Euh, euh, euh, dépôt d'ordure, euh, ils ne pouvaient pas intervenir pour s'opposer à ces projets. Ce n'est pas juste pour les municipalités qui travaillent fort pour représenter les voix de la résidence. J'ai été content de voir quand même qu'avec le projet 197, euh, la loi de reprise COVID-19, euh, euh, les euh, communalités vont euh, être... Euh, vont jouer un rôle plus important dans le choix de sites pour euh, les, euh, les dépôts ministre de l'Environnement. Merci, Président. Merci aux députés de, de Brantford-Brandt pour être un très, euh, très actif membre de l'Assemblée. La, C'est un plaisir de le revoir dans ce contexte long de pandémie. Et j'aimerais aussi remercier les députés d'Oxford, Président, qui a été le champion de cette proposition depuis bien des années, qui a fait preuve de beaucoup de leadership à cet égard. C'est important que les municipalités, que les communautés concernées par les dépendants publics puissent avoir le mot à dire sur les sites pour les dépôts publics. Nous allons le faire. Nous avons donc amendé la loi sur l'évaluation environnementale qui va demander que toute demande euh, reçoive l'appui euh, de la municipalité concernée. C'est une approche équilibrée qui va donner aux municipalités euh, leur mot à dire sur le choix de sites tout en donnant une certitude pour les demandes, euh, les propositions euh, qu'il y a soutien au niveau local. Question complémentaire. Merci, Président. Et j'aimerais remercier le ministre pour avoir écouté toutes ces communautés à travers la province. C'est évident que les Ontariens ont un gouvernement qui euh, s'engage à les mettre au cœur de nos décisions. Il est important, Président, que les municipalités puissent participer à la prise de décision et qu'ils aient leur mot à dire concernant l'approbation des dépôts publics. C'est également un élément clé pour éviter le conflit euh, euh, local. C'est le gouvernement précédent n'a pas encouragé la consultation avec les municipalités, mais je suis heureux de voir que cette proposition par notre gouvernement, notre engagement de travailler avec les partenaires municipaux pour qu'ils soient euh, participants dans des décisions, est-ce que le ministre voudra bien expliquer comment les municipalités vont avoir le mot à dire dans l'approbation des, des voteurs publics tout en offrant certitude aux au propos. De, de... Bah, ce qui proposent, ces un projet. Ministre de l'Environnement, merci pour cette question. Et depuis un an, nous avons entendu plus de 140 municipalités qui nous ont demandé... Euh, euh, avoir leur mot à dire concernant le choix des sites dans leur communauté, euh, nous reconnaissons l'importance de l'autonomie locale dans la prise de décision et euh, nous croyons que les sites doivent être situés dans des communautés prêtes à les recevoir. Nous, avec les amendements, il faut que les, les demandes euh, et l'approbation de la communauté et les municipalités voisines dans les 3,5 kilomètres du site proposé. Cette proposition va également euh, tenir compte des projets qui sont toujours toujours en, qui sont en train d'être approuvés, surtout dans ceux qui ont des, un mandat les, euh, concernant les conditions, mais n'ont pas été approuvés. Nous sommes prêts à travailler avec les, les, euh, les entrepreneurs et les municipalités pour euh, avoir une période pour la consultation et pour prendre des décisions pour euh, qu'il y ait participation municipale et euh, protection de l'environnement. Prochaine question, député de l'Université de Merci, M. le Président. Ma question est pour le Premier ministre. L'année dernière, Senior Living de Davenport a été vendue à des développeurs. Ils ont commencé le processus d'expulser les locataires de leur maison. Ils n'ont pas été indemnisés pour être relocalisés et tentent de trouver un nouveau plan pour leurs proches. Anne m'a parlé de sa mère, Doreen, qui vivait dans cet établissement. et Doreen a la démence et l'Alzheimer, et elle a souffert d'un déclin physique et mental à la suite de l'expulsion. Les familles ne devraient pas subir ce mal à eux seuls. Comment est-ce que le gouvernement va s'assurer que les personnes âgées qui ont été expulsées de ces centres, qu'ils soient indemnisés de manière appropriée? Ministre des Soins de longue durée, merci. Monsieur le Président, merci de la question. Notre gouvernement a travaillé très fort pour assurer le redéveloppement des, du secteur de, des soins de longue durée et que la capacité n'a pas tenu compte de la population vieillissante. Je pense à toutes les personnes qui attendent sur les listes d'attente qui ont été touchées par ce manque de capacité. C'est pour cette raison que nous avons parlé au secteur durant la dernière année pour savoir comment on peut faire en sorte qu'il y ait de nouveaux projets et d'augmenter cette capacité que ce soit de, dans une structure physique ou avec des projets innovants pour permettre aux familles et aux personnes de rester à domicile plus longtemps. Ce sont toutes des mesures que nous devons entreprendre. Et la réalité est que 15 années se sont écoulées et que rien n'a été fait et nous prenons la situation au sérieux. Nous augmentons la capacité, nous l'allons voir à l'avenir, nous allons le voir avec nos annonces et de voir notre engagement pour les soins de longue durée pour les personnes âgées dans la province de l'Ontario. Merci. Merci. Cela conclut la période de questions. Aujourd'hui, nous avons...